Bonsoir mes chers internautes, tous ceux qui sont en train de me suivre de partout dans le monde, je vous salue, je vous salue dans vos familles respectives. Aujourd'hui, si je suis devant les caméras, c'est avec une joie immense, une joie que vous ne pouvez même pas, que vous ne pouvez pas comprendre, parce que ce, ce, tout ce que nous sommes en train de faire depuis près de six mois, ça a commencé à porter ses fruits comme nous le voulons. Et si vous, vous suivez correctement les actualités, c'est que vous êtes déjà au courant de ce dont je veux parler. Mais ma joie est vraiment très immense. Et c'est pour cela que je suis là. Je n'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui. Mais compte tenu de la façon dont les choses sont en train de se dérouler, je, je me suis dit qu'il faut quand même que je fasse une vidéo pour pouvoir vous remercier. Car sans vous, on ne serait pas là. Donc si on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Comme je vous le dis toujours. Alors de quoi s'agit-il? Depuis un moment, vous avez remarqué qu'on a commencé une sensibilisation et une lutte acharnée contre les faux marabouts, tous ceux-là qui vous a sur les différents réseaux sociaux, surtout en ce qui concerne les travaux de spiritualité. Et nous avons cherché tous les moyens et finalement, l'État, avec le ministre de la Culture et les différentes autorités, ils ont finalement répondu à notre cri de détresse et ils sont venus, ils se sont mis dans la barque aussi. Et dans cette dynamique, vous allez remarquer que ces faux marabouts-là, ces jeunes et ces dissidents sont vraiment en train de se faire arrêter maintenant et avec une vitesse très grande. Et ma joie est très immense. Je suis sûr que votre joie aussi est très immense parce que tous ceux-là qui vous annexent sont déjà en train de se faire prendre. C'est vrai que nous avons déjà commencé, ceux qui ont déjà été pris sont nombreux, mais nous n'allons pas nous en arrêter là. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour vous exhorter encore à plus tard. car c'est grâce à vous qu'on est déjà là. C'est parce que vous avez commencé à exiger les pièces d'identité et à vous méfier que... Les choses ont commencé à évoluer comme ça et je vous en remercie beaucoup. Donc, euh, je vous le dis, ces faux marabouts là sont en train de se faire arrêter et c'est pour la joie collective. Ça, ça nous fait plaisir à tous. Mais, nous n'allons pas nous en arrêter là parce que le travail vient de commencer maintenant. Et nous, les têtes couronnées, les vrais marabouts du Bénin, nous vous en remercions, vous promet que d'ici six mois encore, on aura fait le ménage totalement et vous allez pouvoir rencontrer de vrais marabouts parce que cette situation, ça dérangeait vraiment le pays. Les gens savent qu'au Bénin, il y a de vrais marabouts pour régler leurs problèmes de spiritualité. Mais à cause de ces jeunes, ils ne trouvaient plus de solution et la peur a gagné beaucoup de cœurs. Mais maintenant, ce problème est en train de partir. C'est vrai que ceux qui ont été anachés il n'y a pas encore de moyen pour pouvoir leur restituer les sous qu'ils ont dépensés, mais on est vraiment en train d'y penser. Mais à partir de maintenant, ils savent déjà que si ils contactent un marabout maintenant, ils sont sûrs, au moins à 70 que c'est quelqu'un qui est vrai et ils pourront trouver satisfaction. Donc, ça me fait vraiment plaisir et je vous promets que les autres aussi se feront arrêter dans un avenir très proche. Maintenant. Je ne peux quand même pas faire cette vidéo là, sans faire également vous montrer encore une démonstration du portefeuille magique, car c'est souvent par là que vous, vous faites anarquer. Donc, euh, avant la fin de cette vidéo, je vous ferai aussi une démonstration. Et je tiens à vous présenter mes excuses pour tous ceux qui me contactent et qui ont constaté que ces derniers temps, je ne réponds pas que je suis un peu distant. Ce n'est pas que je suis distant, mais on n'a pas le temps. Nous, les vrais marabouts et les têtes couronnées, on est en train de coordonner les informations avec la police et les autorités pour pouvoir arrêter tout cela. Ça fait qu'on est vraiment très très pris ces derniers temps, et c'est pourquoi on ne je ne réponds plus comme cela ce si je le faisais. Mais ne vous inquiétez pas parce que tous les jours, tous ceux qui m'écriront avant. D'aller dormir les nuits, je ferai tout un effort pour répondre à tout un chacun. Alors, et voilà tout ce que je voulais vous dire. Et profiter de l'occasion pour vous dire, tous ceux qui tomberont sur cette vidéo là, qui étaient déjà abonnés, partagés et aimés la vidéo, ça va permettre à tous vos frères aussi qui sont encore dans l'ignorance de savoir ce qui est en train de se passer. Mais ceux qui n'étaient pas déjà abonnés, abonnez-vous et partagez la vidéo au maximum pour que vos frères qui sont dans le besoin puissent savoir que, actuellement, le Bénin est en train de retrouver sa notoriété internationale, car c'est vraiment le pays du Vaudon et ici vous pouvez avoir tout ce que vous voulez concernant la spiritualité. Nous pouvons vous régler tous vos problèmes et c'est cette confiance que vous avez en nous qui vous a conduit là. C'est notre faute et c'est votre faute aussi. Mais je vous promets déjà que cette situation est très de s'arranger. Et d'ici très peu, on sera totalement débarrassé de tout cela. Donc, je reviens encore dessus. Pour tous ceux qui me contactent et qui ne, ne joignent pas rapidement, ne vous en faites pas, c'est cette situation qui fait qu'on n'a vraiment pas le temps. Mais j'arrive quand même toujours à répondre aux gens. Ici, par exemple, si vous regardez très attentivement, ça ce sont des travaux qui ont déjà été faits. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais j'ai déjà fini. Tout ça ce sont des portefeuilles à expédier aux gens. Et d'ici, demain ou après-demain, tous ceux-là vont entrer en possession de leur portefeuille pour le bonheur de la famille. Car l'argent, nous en avons tous besoin, surtout maintenant. Mais ne pensez pas que ça, ça s'arrête au rituel d'argent. Si chaque fois je parle de ceci, c'est parce que c'est là souvent que les gens se font vraiment anaquer. Sinon, tous les autres problèmes de la spiritualité, les maladies d'origine douteuse, les retours d'affection, les savons des gens, tout ce que vous voulez. Moi, le grand maître Marabout Barnaby Doré du Bénin, je suis là pour pouvoir vous aider. Et même si c'est un peu long, ah, mes réponses alors je vais quand même vous répondre et vous allez trouver satisfaction donc ne vous inquiétez surtout pas mon numéro c'est toujours le même le plus 229 53 24 94 25 comme vous le savez si on prend toutes ces précautions là c'est toujours à cause de ces faux marabouts c'est vrai qu'on est en train de finir avec eux mais il y en a quelques-uns qui résistent encore mais ne vous inquiétez pas et toujours avec aide. nous allons pouvoir régler tout ce problème là alors, je ne vais pas beaucoup parler, je, je voulais vous remercier et vous demander de redoubler d'ardeur, De partager les vidéos, abonnez-vous et redoubler d'ardeur car c'est grâce à vous qu'on est déjà là. Alors, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous faire une démonstration du portefeuille magique, car c'est par là que les gens se font vraiment anarquer. Vous savez déjà tout sur le portefeuille, comment cela se produit, comment ça se fait, non Devant vous, nous allons faire une démonstration rapidement. Les génies iront dans les points où regroupe l'argent comme d'habitude pour remplir ce portefeuille là devant vous. Pour ceux qui ne le savent pas encore, car ça existe vraiment chez nous au Bénin. Je suis le maître Marabou Banabé Dori du Bénin. Et avec moi, vous avez le portefeuille magique qui va vous produire de l'argent et vous sortir des situations financières difficiles. Donc, regardez très attentivement le portefeuille. Il n'y a rien à l'intérieur, rien, parce que les gens parlent de tout poche, canard, c'est comme ça qu'ils font pour vous ennaker, mais ici il n'y a rien et vous voyez comment je pris ce portefeuille là, il va produire devant vous et vous allez voir, voilà, il n'y a rien. Suivez-moi très attentivement, voilà. Alors, très attentivement, suivez-moi. voilà les incantations déjà été faites les génies sont déjà à pied de pour pouvoir remplir ce portefeuille et comme je vous le dis si après je reprends ce portefeuille que vous ne retrouvez pas dedans l'argent alors ne me prenez pas au sérieux mais si vous trouvez vous savez déjà à qui vous pouvez contacter à qui vous pouvez faire confiance et l'autre chose ce que je vais vous dire, c'est que d'ici un avenir très proche, il y a un site qui va sortir pour vous aider aussi. Donc, nous allons voir que si la position a déjà été Donc, euh, Nous allons découvrir ce portefeuille-là. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur du portefeuille. Comme je vous l'ai dit, c'est le grand mec marabou, Banabé d'auditubéné, de vrais billets de banc, vous pouvez voir, ce n'est pas ce que c'est l'amateur, la font pour vous distraire. Regardez très attentivement, de Alors, l'autre bonne nouvelle que je vais vous donner, c'est que très bientôt, il y a un site qui sera... Mis à votre disposition et dessus vous allez avoir les noms et les contacts des vrais marabouts du Bénin vraiment accrédités par le ministère de la Culture. Ça va vous permettre de savoir qui contacter pour vos problèmes et ne peut vous faire annaquer. Donc euh, prenez soin de vous, abonnez-vous aux vidéos, partagez pour aider les autres. C'est le maître Marabout Banabé Togé du Bénin et je suis au plus 229 53 24 94 25. Merci beaucoup pour. Votre aide à la prochaine.